La musique. La musique existe depuis le début de la préhistoire. Tous ces sons, ces notes, ces mélodies, maniés et réunis, nous transmettent à travers le musicien, les musiciens, les groupes, les compositions, des émotions uniques. Joie, tristesse, peur. Une véritable ode sentimentale. Dans une petite bourgade suisse, Moudon a certainement atteint le paroxysme de ce partage cette année. Tous les éléments étaient alors réunis pour faire vibrer les notes musicales, mais aussi les chœurs. Et cela dure depuis 15 ans maintenant. 15 ans où chaque année, un week-end durant, les mélomanes et artistes se trouvent réunis pour aller à tout coup plus haut que l'infini.